J'ai le dos bloqué, du coup je peux me mettre à... heureusement se mettre debout ça soulage un peu. Ouais, et j'ai euh, le bureau, ouais. tu sais qui est réglable. Du coup ça, ça lâche des grosses games debout. Ah ouais carrément, <rire> let's go. Mine de rien, il y a un petit côté plaisant à jouer debout. Allez poulet, 2 contre 4, on doit faire le maximum de kills allez, et allez, rester allez. en vie. j'arrive Ouais, apparemment. Il oui. un un Oh, ouais, bon, dommage Mais frérot, genre, si tu sais J'ai couru, je suis mort 3 mètres après le mur. Ce que j'adore faire, c'est donner un coup d'épaule, regarder le mec, tirer un ouais. peu et me barrer. Et en fait, je, dès que je me barre, ben, je meurs. Et ouais. C'est au moment où ça fait la plus de tête, ouais, je, je vois. J'ai perdu mon goulag, je sais pas comment. J'ai fait le col sur le match de ce soir. J'avais pas d'instinct particulier, j'ai lâché un 1-1 ou 2-2. Ah ouais Je sais pas, j'en sais rien mec. Ils ont pris 2-0, il y avait 2-0, maintenant il y a 2-1. Hein. Logiquement il va y avoir 2-2 deux, deux, et ça devrait s'arrêter. Ouais. Merci poulet. Est-ce que je peux t'aider en mettant des ping ou quoi wow, Alors, ça me push. J'en ai mis à faire euh, un bâtiment jaune, je sais que si tu vois. Il y a un mec en train de push là. D'accord. À un moment, je devrais la ok bâtiment jaune ça, ça a été relevé Il y en a un autre en bas du bâtiment jaune ok Ok ok ok Je cherche une arme et je viens ouais, t'aider Moi t'inquiète plus bien j'ai impression Tu menaces deux par contre En bas du bâtiment ici Plusieurs ah forteresses Emplacement marqué sur votre carte tactique Grenade L'ennemi a ah. perdu votre attrape tu l'as le drone On va ouais, autour le drone, ouais. Ouais. Ok, cool. Il y a un qui arrive. Aussi, On est à terre. Il est mort à tes pierres Tu les as tous tués, vraiment Et On t'a appris le sens du partage, gros <rire> Tu me dis, hein, on tu, tu, tu, les, tu les as explosés, mec <rire> Pas plus. Pas plus, comme on dit. Il y a un mec dessus. Ouais, je vois. Je, je passe en rasmode, comme ça tu peux sauter. Ouais, ça, si clairement. tu veux. Oh, Il m'a mis. Ah, bah, et One Wow! Ok. Attention! Oh, mec! Flash là, il est flash là. Oh. Je suis là! Il a été meilleur, hein? Ouais, t'as explosé. <rire> ah, tiens! C'est quoi? Je vais essayer son arme. Hein. Ok, mais je vais, je vais jouer son arme pour le tournoi. Je mets Danaïd. La Touché. Il est où euh... Je pouvais pas le voir en fait à cause du rocher donc. Euh... Je voulais pas jouer 5 à... à part en tournoi. La finale, je vais me retrouver euh... bon à jouer avec. Elle est trop puissante cette arme. Ah, si clairement. tout le monde se met à jouer avec ça va cancériser le jeu de ouf. Ah mais, mais vraiment. 1 euh, HP, 1 ouais, HP. Non. Il a 1 HP gros. 1 HP. Est-ce que je peux te dire d'une manière ou de l'autre Non, c'est impossible. Ça me met une frappe sur moi, je vais sûrement mourir. Non, tiens poulet, je te mets les infos. Un seul kit push, un seul kit push. Un oh, seul avancé, track. tous ils ont peur, il est allongé. Et les deux autres sont là-haut. Un crack, ça m'a remis une frappe, je back. Je l'ai mis à terre. Et les mecs en haut m'ont tué. C'est bien, il entraînerait en bas. Je vais choper une arme et le tuer. À volonté. Ici dans le 3-1, cible verrouillée, frappe imminente. Un dans la Non, dommage, dommage. dommage. Non, c'est trop mal joué. J'ai mal joué du début à la fin. Mes amis. Ouais, c'est bon, j'ai aller 13. Bien joué, mec. T'es sûr as ouais, j j que t'as assez Ouais, j'ai. Je pense que j'ai assez. Euh... Qu'est-ce qu'il y est intéressant, là Bah, il y a le colis ici, il y a le choc là. Ouais, c'est vrai. T'as go. J'en avais aucune idée, gros. Je sais même pas comment j'ai pas atterri dessus. En vrai, on va le laisser tomber, non Ah, sur moi Dessus là -bas. En vrai, je vais l'interroger, je pense. Hein. Dans euh. la zone des opérations. Il va te dire qu'il y a un mec qui arrive dessus. Je l'ai laissé au sol, mon gars. Ah. C'est bien son mate en bas. Il respawn sur le collier. Il est... il est une balle. Il y a un mec wow. qui respawn sur le collier. Il massacré des gens ou c'est vrai Il me faut du calibre moyen. Ouais. Ah il m'a vu, il sait que je suis là. Il vient de la même je crois. Il vient quand même. Là il est, il est devant Et toi a, là. Et honnêtement, c'est un coquet hein. Il est en train dans les qui a de rond là. Hein. Elle bouge un peu ma sakine. Elle est pas parfaite. Ennemi en mouvement. Juste ici. J'ai plus de balles, j'ai euh, euh Il était one il était one shot. <rire> oh, ouais, pas, que vraiment, <rire> non, ouais. oh mec, il y avait que sa tête qui dépassait, quadruple shot Il <rire> était one shot. T'aimes pas les RPK Si, j'adore euh, les RPK, j'ai vachement joué avec. Tu penses que les RPK, là, est toujours aussi viable Moi, je préfère les RPK pour la mobilité, en fait. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais. ouais. Ça court devant. En bas. Au shop. En bas aussi j'en ai un. Wow, t'es good Ok. Euh, ouais ouais. Je suis un peu oh, allé de façon brutale Ok ok. Il y, a, il y a un mec allongé sur le shop, et il y a un mec derrière qui tient la ligne. Il est prêt à frappe frappe frappe frappe. sur le... On va. Ouais j'en ai une aussi. Crack. Il est Il a son mail sur la hauteur Je me plate Je recharge J'ai plus de balles. Il, il est presque frac Là, Ils sont deux Ouais il est gars Il est, il est dans, il est dans au, au, au dessus de la maison Il reste plus que le mec en haut J'y nasse comme un cochon et j'y vais il est une autre. Et sur toi, il a du 13. Ah, même pas Encore un qui regarde de ton côté, de, de ton côté. Hit. J'arrive, je suis avec toi, je suis avec toi, t'inquiète. Je lâche pas, pas, même si elle n'a pas. Des je vais te Sur le shop, ça se moque. On arrive de ziff. Sur le shop, sur le shop. Moi. Il est une balle. Il a sauté en bas. Derrière toi je crois qu'il y en a un Ouais. Oh, j'ai plus de play. Push back. Il y en a plein sur le shop. Plein blabla. Je laisse une boîte d'armure. C'est Il y en a un dans la maison à gauche. Il est au sniper. Ça arrive derrière, ça arrive derrière. Crack derrière, sur moi, sur moi. Je me shield t'inquiète. Occupe-toi du mec derrière un. toi. Je suis avec toi. Derrière, ça m'a regardé aussi. La frappe a craqué quelqu'un. Ok. Oh le monde qui a ici, c'est quoi ce.. Attends, mais ton pistolet il est. C'est bon, du t'en full Je suis là, moi, frérot. On prend la hauteur, ça te va, vale, la part Ouais. Carrément. À ma gauche. Ah, non. Je vais claquer. C'est bon, je, tu peux prendre la cover, je, réa. Je, je te me rien. Je te smoke, je te smoke. J'ai back sur moi. On a pris une frappe. Ok, nice info. Ok, touché. J'en ai un down. Inter, j'ai plus de vie. Je prends la hauteur. Je vais à la gauche. Je suis en ligne fixe, gros. Tu me dis si tu veux une para intérieure. Para qui euh. part au fond. C'est paralysé, un tombé, deux... C'est bon, bien joué. Si bien joué là. Magnifique la cover smoke encore une fois euh... ouais, t'inquiète Hop j'arrive. T'as pris une balle là Ils sont en train de cross Là il y en a oh, un ici là Il y a eu une balle, il est down en ai pas est Ils dans dans mmh. C'est fini frérot On fait quoi On prend le top en face Vas-y, la gourmandise, A À ma gauche, à ma gauche, à ma gauche. Il est presque au crack. Je back. Non Il est là. Id, tu peux peut-être me cover. Ouais. Euh, Je vais essayer. Trop, euh... Légèrement trop tard. Il est sur la hauteur allongé. Dommage, ouais. Ça te regarde fort. Fais attention, t'es tout seul pour la fin, de fin, de fin de bonne chance. Cool, bien, bien. Bon. On, va, on va pouvoir regarder comment il joue. Il est là. Ah, magnifique. Le John, s'il joue bien, ancien joueur d'H1. Attention. sur kick. Ah la RPK, elle rigole toujours pas les gars. Ah. 30 kills les gars. J'en ai combien J'en ai 16! Non! Allez, On en dedans. Dedans, lui. Il prend pas le mec, c'est horrible! Oh, regardez les gars l'intelligence de jeu! Il va les flank par derrière, au lieu de faire croire qu'il a avancé. Ce qui fait que pendant ce temps, les autres vont avancer un peu trop, ils vont se battre avec, avec ceux qui sont en bas. Heads, il arrive, là il a un plus 2 voire un plus 3. Facile. Facile. Il confirme. Oh il y a les mecs qui se réveillent. Alors là, là il va y avoir un seul petit aussi. C'est qu'il a plus de balles. Il n'a aucune des armes. Oh merde. 4 balles à Il. Quel goût. <rire> oh gros magnifique ça, le petit bunny arrière, le doublé de shots oh que tu lui as mis mec non, Il faut le top 1 sinon c'est pas beau. Ah mais là, là c'est le top 1 il est derrière moi. Magnifique, 36 kills hits Let's fucking go. 36 kills mec c'est monstrueux wow magnifique ah, okay. ça in, ça in, ça in. Ah, la 2v4 ça passe plutôt bien mec je vais me chercher de l'eau c'est trop vas-y hydrate toi hydrate toi tu, tu mérites grave de t'hydrater